La question suivante, comment réussir des couverts quand on récolte tard, au 15 août Une question de Gwenel. Alors, euh, certains récoltent tard. Alors, en général, euh, si vous êtes dans une région où les récoltes sont tardives, ce sont généralement euh, des régions où euh, l'humidité est moins un facteur limitant. Euh, donc, en général, il est plus facile de réussir les couverts et ça, ce sera ça va être pratiquement notre deuxième partie du, du webinar de ce soir. On va regarder quelles sont les conditions pour réussir les couverts.